C'est Lucie Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing sur la box du mois de juin 2018 Donc que le thème de ce mois-ci est cartoon Comme vous voyez vous avez la petite boîte Ici, là, là bon. Quand je l'ai ouvert, euh, quand je ouvert le carton il y avait la boîte J'ai un peu abîmé la boîte, bon c'est pas grave Bref, on va aller découvrir ce qu'il y a dedans sans perdre de temps, comme d'habitude, vous voyez avant moi ce qu'il y a, je regarde pas, donc, et donc, et donc, voilà, donc là, c'est cartoon, évidemment, la jolie petite image de scooby doo -Bidoo. bref, on verra ça en dernier, donc on va commencer, alors qu'est-ce que je peux prendre, alors ça, qu'est-ce que ça peut être, alors, Apparemment ça c'est Toy Story. Mais ça ça dit quoi Alors, Français, please. Euh... Il n'y a pas du français Non, c'est interdit. Non. Bon bref. C'est peut-être un emporte-pièce, hein. c'est possible que ce soit un emporte-pièce euh, ou alors euh, un petit moule pour faire des gâteaux. Je n'en sais que ci. Oh là là là là, c'est vraiment quoi ce truc Parce que là ça perce, ou so alimentaire, togliare, les étechettes, je sais pas quoi. Bref, on s'en fiche, je sais pas. Je ne connais pas l'italien parce que je n'ai pas fait l'italien. Ah bah tiens, en français, alors. Pour un usage alimentaire, retirer les étiquettes et laver avant toute utilisation, fabriquées au Royaume-Uni, à, à conserver pour toute référence ultérieure. Donc voilà, donc en gros c'est pour l'alimentaire. Donc voilà, donc ça va être peut-être un petit porte-pièce ou un petit moule pour faire des petits muffins ou je ne sais quoi. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on peut prendre Alors, on va prendre la grosse boîte que je sens sous les doigts, si j'arrive à la sortir évidemment. Là donc voilà, voilà, nous avons une petite figurine du Joker dans Batman. Mais je crois que c'est la version euh, cartoon du Batman, je crois. Euh, oui, je crois que c'est ça. Batman, c'est qui nous of... C'est ça, c'est le Joker. C'est ça, c'est le Joker. Je l'ouvre pas parce que je me dis que pour ceux qui sont fans euh, de Batman, de ce genre de truc, c'est que soit je les vendrai en bloquante, parce que je me dis que parce que euh, j'ai tellement appris à force de faire les woodbox et tout j'ai tellement de choses que j'ai plus de place du coup je vais être obligée de vendre certaines choses mais bon après j'en garde aussi à euh, côté hein, donc voilà donc voilà une jolie petite figurine une jolie petite figurine je la mettrai dans ma petite boîte où je range l'excès que j'ai après on a Alors, on a le petit pins voilà c'est le petit pins euh, c'est Emma euh, c'est c'est dans euh... ah je sais plus le nom je l'ai en plus en tête c'est euh... ah purée c'est dans euh... avec Jake là, euh... Adventure Time voilà c'est Adventure Time c'est la petite Game Boy je sais plus comment il s'appelle le... Adventure Time et évidemment Luna est dans ma boîte je sais pas si vous la verrez bien. Vous avez vu Luna, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans les... les unboxings. Voilà. Donc voilà maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Alors, ça. South park, euh, apparemment. Qu'est-ce que ça peut être Oui, encore ça. est ce que c'est ça Qu'est-ce que ça peut être Est-ce que ce serait une serviette que vous trouvez comme ça est-ce que ce serait une petite serviette Qu'est-ce que c'est On dirait que c'est un torchon en fait. Plus un torchon qu'une serviette hein. Voilà. Bon, j'ai le truc qu'il y avait dessus, c'est pas grave. Hop. Voilà, voyons voir. Voilà. C'est une petite serviette ah, c'est euh, <rire> l'espèce de drogué qu'il y a dans euh, Star Trek, comment il s'appelle euh... Je crois que c'est une serviette en plus. Euh, je sais plus le Ah, je sais plus le nom. Bon, c'est pas. Euh... Bref, voilà, maintenant on va passer au dernier petit produit. Donc, apparemment, c'est un beau petit t-shirt pour ceux qui connaissent. Apparemment, ce serait de Rick and Morty. Ah. Je vais on va l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir, évidemment. Je suis pas sortie de la veille, ah voilà, c'est bon, c'est ouvert, ouverture, tan tan, tan, tan. donc voilà, euh, tout comme toujours, des jolis petits t-shirts, hein. regardez, c'est quand même, toujours des jolis petits t-shirts. Bon, après, je connais pas trop Rick et Morty, mais je dois avouer que ça fait depuis pas mal de temps que je, me... je réfléchis et le regarde en fait, parce que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore vu Rick et Morty, mais je crois que ça peut être assez intéressant. Donc voilà, donc on va maintenant découvrir le petit carnet. Évidemment, si la vidéo est plus courte que les autres, je suis vraiment désolée, c'est que comment dire. Je ne connais pas forcément tout, tous les produits et puis comment dire. Il y a certaines choses qui m'intéressent moins parce que... Enfin, après moi je vous montre parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont des gros fans de ce genre euh, de licence. Donc euh, je préfère quand même montrer. En plus j'aime bien faire des unboxings. C'est toujours assez euh, intéressant de découvrir ce qu'on a. Alors, voyons voir le petit édito. Ceux qui ont été sélectionnés pour apparaître sur le petit livret. Voilà. Voilà. Donc, donc, donc, donc, donc, euh, voilà. Coup de cœur de l'équipe box évidemment. Il toujours le petit coup de cœur. Il nous explique. Hein. Bon, voilà, ça serait. Ça, c'est la méga Woodbox de ce mois-ci. Hein. Elle n'est pas dégueulasse. hein Franchement, elle n'est pas dégueulasse. Donc, on a la grosse figurine du Joker à 540 euros. Wow. Waouh. On a une Nintendo Switch avec le jeu South Park, l'anal du destin. Euh, après, on a une belle télé puis après on a un genre d'ipad je crois avec un truc de Rick et Morty J'arrive pas à voir ce que c'est de loin alors attends. profitez comme ses doigts de l'ipad pour ouais, 10,5 pouces en vous installant confortablement dans votre canapé plongez ensuite dans le premier tome de Rick et Morty pour découvrir les aventures passionnantes et riches en événements. donc apparemment c'est le livre de Rick et Morty donc voilà donc on va dire que la Mega White box c'est toujours pas dégueulasse hein et depuis, C'est vrai que depuis quelques temps, on n'arrêtent pas de mettre nintendo switch après, après, après on a la petite figurine officielle qu'on a, qu a eu du jockey Après on a la petite serviette de southpaw Non c'était bien de serviette Serviette, serviette, serviette ski exclusive southpaw Goûteuse, n'oubliez pas d'emporter une série, malgré sa forte addiction aux produits illicites au fil des années. Elle est capable de calculer votre degré d'humidité et de vous sécher en conséquence. Ok, <rire> dans le, le petit euh, truc. Alors, nous avons le petit t-shirt exclusif Rick et Morty. Et apparemment, emporte-pièce Alien Toy Story. Donc, c'était vraiment, vraiment un emporte-pièce. Ils disent quoi Inspiré d'un sérieux protesteur de animé où les joueurs prennent vie, cet emporte-pièce va littéralement donner vie à vos pâtisseries. Préparez-vous à accueillir les visiteurs venus d'ailleurs. Donc, en gros, c'est pour faire de la cuisine. Et moi qui suis du genre à faire pas mal de cuisine, Pint Outbox Box exclusif. Une fois ce Pint accroché sur vous, vous aurez comme mission d'accompagner un jeune humain et son meilleur ami, un chien, capable de changer de taille dans leurs nombreuses aventures. Donc, c'est moi ce que je pensais. C'était pour Adventure Time donc un personnage de Adam Tersaï alors vu que je suis pas une grande connaisseuse de tout ce qu'il y a eu dans les produits euh, mon avis serait euh, mon note serait euh, je sais pas moi 5 que euh, 5 sur 10 parce que je mets sur 10 mais sinon si je suis une grande fan de ces cartoons vu la qualité que c'est euh, je mettrais disons à peu près euh, 8 sur 10 bref j'espère que la vidéo vous aura plu donc euh, je vous préviens d'avance qu'il y a des moments où je ne pourrai pas faire de vidéos parce que j'aurai plein de choses à faire. Parce que j'ai trouvé un petit travail. Et oui un petit travail. Donc euh, j'aurai un peu moins de temps. Déjà que j'avais moins de temps parce que j'avais plein de rendez-vous et tout ça. Du coup là j'en aurai encore un peu moins. Mais bon je ferai toujours mon maximum pour au moins sortir une vidéo ou deux. Donc euh, voilà. Donc en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu. Que cet unboxing vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao, bye, tout le monde. C'était Lucy Heart, gaming. Ciao <musique>